J'ai bouché le métier charcutier cuisinier, je suis rentré à l'agriculture, c'est vraiment par passion que je suis rentré à dedans. Je fais très attention à mon alimentation et parce qu'on est rentré dans un système de de faire attention à l'alimentation, d'où maintenant je suis paysan et, et que je transforme mes produits. C'est moi qui transforme mes produits, c'est moi qui élève et qui transforme donc du début jusqu'à la fin vraiment. C'est vraiment moi qui ai l'œil sur la marchandise vraiment totale. Quoi. Je veux dire, je ne laisse pas élaborer les recettes à quelqu'un d'autre ou, ou couper les côtes à quelqu'un d'autre. Donc je, vraiment, je tiens à ça. C'est vraiment quelque chose que je tiens énormément. Je préfère toujours privilégier le moins à la, à la quantité, tu peux faire, mais avoir la qualité. Donc pour avoir la qualité, il faut que tu fasses pas beaucoup mais que tu maîtrises tous les maillons. Donc du départ ça commence à la naissance, à l'élevage, à la transformation et à la vente. C'est un maillon pour moi qui doit être complet. On fait attention à, à beaucoup d'étapes. L'élevage, la race, les bête. Hein. il y a plein de gens qui viennent nous voir soit sur les sur, sur la, sur la, sur la, sur Et c'est là où on, où on est honnête jusqu'au jeu. C'est que même, moi les portes sont ouvertes de la ferme. Donc après la personne qui qui n'a pas confiance à moi, peut vraiment, vraiment voir et justifier ce qui est sur, sur l'exploitation. Ça m'a permis en fait de ne me reconvertir quelque part dans, dans, dans, dans bien manger. Et pourtant, je mange peut-être plus qu'avant, mais mon produit étant bien équilibré, j'ai 10 kg à moins je faisais 10 kg de plus, quoi, tu vois. Et pourtant, j'avais quand même un métier où j'étais quand même cuisinier, boucher, Bon, j'étais quand même toujours dans l'alimentation. Euh, je suis quand même toujours dans l'alimentation, je cours un peu plus, certes, mais je mange autant, sinon plus. Bien manger te permet d'avoir une... de ne pas avoir de ventre, quoi. Voilà, de ne pas avoir de sale gras sur toi, c'est tout. De bien manger des bons produits sains, je me suis aperçu moi quand même déjà pour, sur moi-même que, que j'ai maigri parce que je cours, c'est clair, je cours parce que je suis à mon compte maintenant, mais, mais je pense que... Je pense que ouais, je ne grossis pas parce qu'on mange, on mange sainement quoi, on va dire. Je n'ai pas des gras qui sont euh, comme à l'époque dans les jamons blancs. Où, tu vois ce que je veux dire, c'est des, des gras qui sont propres. Quoi. Donc du coup, on les digère bien, on, on se porte bien. Quoi. On se, ça nous va bien. Quoi. Pour la viande et tout ça, du coup, tu te, tu te réorganises dans ton alimentation. Ça, moi je l'ai remarqué, mais de suite, c'est que de vouloir bien manger, tu fais attention à bien équilibrer tes plats. Et en équilibrant même tes plats, eh bien, tu ne grossis pas, c'est tout. Quoi. Faire tout, ça me permet de vraiment euh, m'assurer à vendre mon produit qui est le mien et qui n'est pas dessus. Euh, ça me garantit en fait euh, ce que je suis, ce que je veux transpirer en fait, ce que je veux refléter envers le, le consommateur qui va rechercher quelque chose de, de vraiment... Euh, vraiment sûr, quoi, on va dire, et là, c'est vraiment ça me garantit parce que c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'élève, et c'est moi qui le transforme. Non, non, non, s'il n'y a pas de colorant, c'est je peux garantir en hein, face qu'il n'y a pas de colorant ou ils ne sont pas tombés sur des additifs ou quoi, il n'y en a pas déjà, il n'y en a pas, mais tu vois, ça me permet de vraiment avoir tous les maillons de la chaîne. Ben, moi, j'ai goûté les j'ai goûté l'autre envers de la... de la médaille, donc je sais comment euh, comment faire euh, quelque chose de pas bon, quoi ça se voit quand tu le goûtes ou quoi, t'as pas d'eau dans la poêle, t'as pas... Je sais pas moi, t'as du goût, t'as du cochon qui a du goût, qui retrouve t'as le gras. Les clients me disent aujourd'hui, euh, putain, ça fait longtemps que j'avais pas mangé un bout de gras de porc. Alors qu'avant, le gras, on l'enlève dans, le, dans, dans le jambon, on les enlever enlevé le gras, parce que le gras... Euh c'est ce qui fait ressentir toutes les odeurs d'un cochon, donc si le, le cochon est sur paille ou il est sur calibotie ou il est élevé en plein air, automatiquement il a quand même ces, ces trois élevages qu'on a actuellement en France ou dans le monde même, et on sait qu'un élevage sur Calibotti, avec l'urée et tout ça dessous, on donne les ammoniaques, les ammoniaques qui remontent, donc sur la couane quand même rentre dedans des odeurs qui ne sont pas réelles, et sur paille un peu moins, beaucoup moins, et alors en plein air c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. donc je veux dire un cochon est très propre, donc euh, si tu donne ces paramètres là, elle va te le rendre automatiquement. Quoi. Si à l'abattage il ne se plante pas et qu'il ne nous rate pas ce côté-là, ne pas mettre du stress à l'abattage donc pour monter et pour avoir le bon le pour la finalité, c'est gagné. Je ne fais pas plus que ce que faisaient mes anciens. Je n'ai pas, pas inventé la poudre comme j'ai avec les moi, je fais du sel, du poivre et du sucre. C'est la base de mon élément de ma charcuterie. Le sucre parce que c'est des amidons pour manger des amidons, pour que des sucres, pour qu'il y ait une bactérie, pour que ça vive. Et à partir de là, on n'a rien inventé. Quoi. Il suffit d'avoir la base de bonne. Et pour avoir la base de bonne, eh bien, il, faut, il faut aller doucement. Moi un cochon, je mets 10 mois pour lever un cochon, entre, entre 9 mois et 12 mois. Pour lever un cochon. Je suis à 10 mois de moyenne, 10 ans mois de moyenne. En traditionnel, on est entre 5 mois et 10 semaines, à 6 mois et demi maximum, voilà donc euh, ben c'est mûr, c'est une viande qui est mûre, c'est une viande qui a du goût, qui commence à avoir euh, du caractère on va dire, parce qu'elle arrive, à, elle est plus adolescente, quoi, elle est adulte, c'est une levaine qui, qui a du caractère, donc tu as du goût. Faut prendre la qualité, de toute façon, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon il y a le prix, c'est sûr, faut faire attention au prix et tout, mais le prix peut s'expliquer, quand derrière as une qualité, euh, tout s'explique. quoi voilà, tout s'explique sur un projet. Si les gens reviennent et qu'ils ton... qu reviennent avec des, nouvelles, des nouveaux clients, donc des amis à eux, c'est que c'est parti gagnant. C'est si... Si ceux que je regarde. quoi. Je veux bien qu'il revienne, c'est super qu'il reviennent mais le taux, parce qu'un ramène à quelqu'un. Parce que je peux te dire, s'il n'y a plus, il en parle, il parle de toi. Donc, il, allez. Bon, faut pas se planter, on n'a pas le droit à vraiment non plus, hein. faut être très, très vigilant. C'est une familiarisation, si on peut dire, quoi. On se familiarise entre nous, quoi. Et, euh, ça devient des tutoiements, des collègues après, et puis voilà, c'est parti, quoi. Après, les gens, ils veulent manger un coup, on boit à la maison, et ils voyaient vraiment, quoi.